Et mercredi pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, votre onzième maison. Faisant des trigones avec votre troisième maison, elle sera une période très amicale, favorisant les projets collectifs, la focalisation sur la réalisation de vos rêves. Vous pourriez avoir une forte influence sur ceux qui vous entourent et être très convaincant avec un regard confiant et sûr. Beaucoup de gens peuvent être influencés par vos mots puissants et vos pensées originales. Mars, votre gouverneur dans votre deuxième maison, met l'accent davantage sur votre confiance en vous et sur votre estime de vous-même. Mercredi PM, jeudi et vendredi AM pour le Québec et jeudi et vendredi pour l'Europe, la lune sera dans la balance, votre douzième maison. Des communications et ou des nouvelles qui doivent rester discrètes pourraient être révélées accidentellement et vous mettre dans l'embarras. Les énergies de ces journées sont délicates, lourdes et peut-être plates. Et il ne serait pas à votre avantage de rentrer dans des confrontations ou dans des conflits. Évitez les situations tendues et patientez, vous vous reprendrez les prochaines journées. Vendredi, PM, samedi et dimanche pour le Québec, et samedi et dimanche pour l'Europe. La Lune sera dans le scorpion, dans votre signe, et Vénus est dans votre... Euh, Cinquième maison, dans la maison euh, du plaisir, des amours et de la créativité. Des trigones euh, faits par la Lune avec Vénus et Neptune vous donnent de très belles énergies pour cette belle fin de semaine. Votre créativité sera en éveil et si vous travaillez dans le domaine artistique, il faut absolument profiter de cette énergie. Votre charme et votre charisme feront Tournez des têtes et votre pouvoir de séduction sera au beau fixe. Par contre, votre gouverneur Mars, faisant un carré avec Vénus, augmentera vos désirs sexuels. Et si vous étiez dans une bonne relation saine, votre amour et affection s'exprimeront à travers des rapports sexuels exaltants. Mais si vous étiez dans une relation tendue, cela causera des difficultés additionnelles car une tension ou une frustration sexuelle s'ajouterait aux tensions déjà existantes. Alors dans ce cas, il faudrait relâcher cette tension en faisant du sport, du box boxing avec un sac d'entraînement peut-être ou du yoga serait encore mieux.